bonjour à tous et toutes <rire> bienvenue et merci donc euh, on regarde le tirage des énergies générales et sentimentales du week-end du 31 janvier euh, 31 décembre au 1er janvier 2022 23 alors pour ce faire, il y aura un choix donc entre deux le premier choix c'est anna qu'on a déjà dû avoir d'ailleurs en choix euh, c'est tombé comme ça à chaque fois, je pense qu'il y a quand même un intérêt que ça tombe de la même façon, c'est que le message est très intéressant, c'est que vous êtes protégé de tout type de douleur en fait, de toute forme de douleur et que maintenant, attendez, je regarde un peu de plus près, que le, que le pire est derrière vous et euh, que vous devez vous de, euh, demander aux anges de vous sentir relaxé et euh, en sécurité simplement, voilà. Reposez-vous, relaxez-vous de toute cette année euh, qui a été euh, compliquée et, et qui risque d'être compliquée euh, si vous êtes stressé, bien évidemment. Le thème numéro 2, c'est « désiré, désiré, qui est une magnifique carte aussi, mais attention, le message dit « Non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui, maintenant. Attends un peu, donc, attends et ou alors regarde euh, d'autres options. » Et demande à tes anges de t'aider, de te guider et de te réconforter. Voilà, c'est peut-être un moyen de vous dire que ce n'est pas le bon moment d'avancer et qu'il y a d'autres options. Ou regarde à côté si tu n'as pas attends, peut-être un autre moment meilleur pour cette, pour cette situation. Ou alors regarde une autre option parce que tes anges vont te dire justement si c'est la bonne ou pas. Allez, on regarde ta numéro 1, Zana. Qu'est-ce qu'il annonce sur ce week-end Ah là, waouh, le triomphe. Vous allez trouver la solution, vous allez triompher. Vous êtes en voie de trouver une solution, d'avoir une porte qui s'ouvre, d'avoir, euh, je ne sais pas moi, une occasion qui va faire que vous allez triompher de tout ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant. Alors, le tas numéro 1, justement, le pire est derrière vous. Vous êtes protégé. Que se passe-t-il sur ce week-end on a justement le changement à ah, la rencontre à ah, le temps et les écrits <rire> on me dit qu'il y a quelque chose qui est en, en attente hein. vraiment on a on a un changement qui prend du temps euh, le temps est suspendu mais vous avez une rencontre à venir alors si vraiment ça peut être professionnel parce qu'on a des écrits on a des marches des démarches par rapport à cette rencontre on a peut-être des formations aussi Ou si c'est une rencontre sentimentale elle va, elle va pas tarder à à venir parce qu'il y aura des écrits en cette faveur. Donc, attendez-vous à des démarches qui vont euh, vers une belle rencontre. Euh, attendez un petit peu. On, on parle d'attente ici, de changement qui est, en, qui en, qui, qui est sur le, la voie, en fait, d'avancer par des écrits, par des démarches, par des communications importantes. OK Donc, ouais, je pense que c'est ça, le triomphe. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vous donner des solutions à terme. Oh, ça peut être une rencontre, effectivement, à distance, ou ça fait que euh, cette personne n'habite pas près de chez vous, elle est, euh, elle est loin de chez vous. C'est peut-être d'ailleurs pour ça. Il faut du temps au temps aussi pour euh, euh, peut-être déménager aussi, faire des démarches vers une rencontre qui vous fera déménager, changer quelque chose dans votre euh, votre situation. D'ici quelques semaines, vous voyez, c'est pas encore. c'est pas encore, c'est dans quelques semaines. Il va y avoir une notion de distance. Euh, une personne aussi que vous avez rencontrée récemment, ça prend du temps avant qu'elle s'investisse, avant qu'elle fasse des démarches envers vous euh, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est dans la distance émotionnelle ou physique et qu'il y a un changement qui se prépare par rapport à cette personne de toute façon, si ça ne vous parle pas c'est que ce n'est pas pour vous, si vous n'attendez rien au niveau professionnel ou sentimental c'est que ce n'est pas pour vous bien évidemment C'est aussi quelqu'un qui peut vouloir déménager, hein, parce qu'on voit la distance et le changement. C'est quelqu'un qui a envie de faire des démarches de vente, d'achat, et euh, qui va partir ailleurs, au loin, qui va changer vraiment sa vie. Autre situation. Bien évidemment, sur le week-end, ça va être un peu compliqué, <rire> mais c'est des, des informations pour le tas numéro 1. C'est pas forcément pour le week-end. Hein. Alors, on a encore le temps d'ici un an et plus, donc ça veut dire que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, je pense. ou Ça peut mettre du temps pour obtenir ce que vous voulez alors on va regarder quelle situation sur le week-end peut arriver alors encore le triomphe décidément l'enfant la protection et la famille waouh c'est très positif au, au niveau familial donc on voit l'enfant ici protection par rapport à un enfant triomphe sur un enfant Quoi que vous en pensiez, il y a quand même quelque chose qui est en attente ici, qui doit se développer. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être un projet nouveau, qui est protégé, qui va vous faire rentrer dans une vie de famille ou dans un, euh, dans une, dans un groupe d'âmes avec qui vous êtes, en totale adéquation. Ce groupe de personnes va vous mettre en avant, va vous faire triompher de toutes les difficultés. Vous allez intégrer une famille avec qui vous allez fonder une famille. Ça, ça peut être un enfant qui est en attente, entre guillemets, qui va être en, conçu et qui est protégé. On voit quand même les anges qui acquiescent ce triomphe de créer une vie de famille. On a un projet positif pour vous, en tout cas. Où il y a la famille qui est inclue dedans. Un projet, euh, par exemple, de construction de vie de famille ou un projet dans un euh, avec des salariés, avec... Euh, avec une communauté, en fait, qui correspond à vos attentes. L'automne, alors peut-être l'automne prochain, va marquer l'arrivée d'un enfant ou d'un projet qui va se concrétiser en automne. Ça peut être aussi le fait de déménager, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou c'est quelque chose qui a commencé sur l'automne. On a une évolution, voyez, une évolution progressive. Depuis l'automne, vous allez grandir, avancer, prospérer, euh, faire des enfants, faire une construction de vie de famille. Triompher de tous les, les obstacles, ok Enfin, en tout cas, de beaucoup d'obstacles. Je dis pas que c'est tout rose, hein, parce que là, vu euh, la situation française en ce moment, c'est pas terrible. Hein, mais bon, autre situation... numéro 1 alors là on a d'ici quelques semaines il ya une décision de justice qui apparaît il ya un équilibre qui va revenir dans quelques semaines vous allez choisir peut-être d'intégrer un contrat ou alors il ya une décision qui va être prise là où <rire> ah, le karma <rire> allez est ce que c'est ton tour ou c'est pas ton tour <rire> situation de ce week-end une justice dans quelques semaines ça fait longtemps que vous attendez une justice, elle va arriver bientôt. Alors, le retour, ah, ah, la clé. Le retour, c'est la clé au niveau des émotions au printemps. <rire> Donc là, on est plus sur le domaine émotionnel. Est-ce que vous allez sceller un contrat avec votre partenaire parce qu'il va revenir vers vous au niveau des de, de, de, de émotions Ça peut être aussi la clé, euh, c'est vos émotions, la clé, c'est vos ressentis qui fait que vous allez avoir un printemps. Vous allez retourner où il y a une situation qui va se remettre d'aplomb sur le plan des émotions, de l'amour, de, des ressentis aussi. Et c'est ça qui fait que ça va tout débloquer, ça va être peut-être une période de renouveau. Vous allez aborder cette année comme un renouveau. Euh, il y a bien, bien évidemment l'empreinte du printemps, l'empreinte du printemps où il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une solution qui apparaît au niveau des émotions et un retour de situation, une retour de personne, un retour d'amour euh, qui va vers euh, le printemps quand même vous ravir. Hein. Okay. avec un signe de feu, ceux qui, ceux qui ont plus ou moins du feu dans leur euh, dans leur euh, date de naissance, dans leur thème astral, c'est à dire surtout, euh, on va regarder le signe solaire et le signe ascendant, et même peut-être le signe lunaire. Mais on a le feu, la passion, on a aussi bélier en sagittaire qui est très important. Si c'est sur le printemps, ça veut dire le signe du bélier, donc le mois d'avril. Le retour des émotions, le retour de l'eau, de la fluidité aussi. Dans quelques semaines, oui, moi bon, je comprends maintenant. C'est peut-être un choix qui va être décider dans, au, moins, au printemps de s'investir, de revenir, de réintégrer une situation qui va vous mettre en joie puisqu'on a comme un nouveau départ. Euh, sentimentalement, pour Zana. Allez, le week-end, de quoi est-il fait le week-end 31 décembre, 1er janvier. numéro 1 Zana, s'il vous plaît on a le couple et on a la concrétisation waouh ça veut dire que là vous êtes en, en voie de concrétiser quelque chose de stable de sérieux vous êtes déjà dans un couple et vous faites des projets à deux vous avez peut-être envie de vous installer de fonder quelque chose de de vous orienter vers un but tous les deux ou de construire je ne sais pas moi une relation nouvelle et de vous investir dans un couple vous y étiez peut-être déjà dans un couple. Concrétisation d'un couple à deux. Hein, de toute façon, d'un couple qui vit à deux sous le même toit. On va faire euh, le, la, oui, le tirage en croix. Bon, bah je suis partie comme ça. On a l'argent. Aïe. Le coup de foudre, la communication et la tendresse. On voit qu'il y a des problèmes d'argent. Des problèmes. Justement, c'est peut-être la concrétisation à deux. Il manque un peu d'argent, il manque un peu de stabilité. Ça provoque des inquiétudes dans, dans le cœur de l'autre ou de, ou de vous. Vous êtes inquiet sur votre argent. Votre cœur est, est euh, très orienté euh, matériel. Hélas, pourquoi Parce qu'on a, on a des difficultés. Vous faites face à quelqu'un qui est très près de ses sous, qui compte son argent qui n'a pas beaucoup de place pour l'amour, il y a un manque effectivement de, de spontanéité, de changement, il va falloir parler avec cette personne pour retrouver la complicité, la tendresse que vous méritez. Ce week-end, il est important de prendre conscience de ce qui ne va pas et de le dire ouvertement ici parce que cette personne ou vous-même, vous êtes trop préoccupé par un, par, euh, un pan de votre vie qui n'a rien à voir avec l'amour en fait, qui est plus dans un intérêt. Et j'ai pas fait ci il me manque ça et ça ça va pas et les autres ils ont de l'argent et pas moi et moi je suis pas je n'ai pas de je ne sais pas moi je n'ai pas de stabilité bon c'est vrai que c'est la vie hein, c'est la vie mais pour construire un couple c'est vrai qu'il faut une base mais il faut pas que ce soit que ce soit une obsession parce que là on voit qu'on voit tout en rouge à cause de ce cœur qui peut paraître froid et donc si il y a une chose à faire c'est de dire instinctivement de manière positive euh, vraiment, chérie, tu as besoin de tendresse. On a besoin de se retrouver à deux. On a besoin de communiquer, de se retrouver et de se coucouner. Puisque là, on a été investi par plein de choses, plein de problèmes qui nous ont séparés. Il est au temps d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous pensez pour retrouver la complicité ou la tendresse qui vous manque. Euh... Pour certains, ça peut être un coup de foudre, effectivement, euh, qui vient... Euh, vous dire que vous n'avez plus besoin de ça, en fait, de ce genre de personnes qui profitent euh, au niveau financier, sexuel, où il n'y a pas d'amour et que c'est temps d'aller chercher en fait, d'oser parler de ça pour retrouver une complicité avec l'un ou l'autre, hein, un nouveau ou un ancien, mais en tout cas de lui dire. Voilà. Ok, je vais passer donc au deuxième tas, 13-10, ok, désiré. Désiré, non c'est pas ça. Non, ça non non non non non non non non c'est ça désiré la chanson Je ne sais plus. Allez, on y va pour le week-end. 31 décembre pour le tas numéro 2, désiré. Quelles sont les possibilités qui arrivent sur ce week-end que vous devez comprendre ou savoir intégrer pour votre futur Message numéro 2, donc désiré, les conditions ne sont pas là, on a la colère, c'est bien parce que on a les conditions ne sont pas là maintenant, il faut attendre ou changer votre, votre fusil d'épaule. Et là, on a la colère et l'échec, donc vous êtes en colère par rapport à un échec parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas la bonne occasion. Ça correspond à la carte, c'est drôle. Alors, tas numéro 2 quelles sont les possibilités sur ce week-end, ce qu'on vous demande de faire ou qu'on on on essaye de vous montrer, de vous faire comprendre. On a un choix à, à, à printemps clairvoyance, oui. Et on a encore l'argent. C'est rigolo. Alors, ils me disent que vous allez être capable de voir à travers une situation pour un renouveau ou pour une situation qui va se décanter au printemps prochain avec plus d'argent, plus d'abondance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en colère. Attention à cette énergie qui va apporter encore plus de colère et d'insatisfaction si vous ruminez. Euh donc, il y a une décision qui va être prise, c'est de suivre vos intuitions pour apporter un renouveau au niveau matériel, abondance, financière, euh, dépenses, achats, tout ça. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous ressentez pour apporter un nouvel élément, une nouvelle énergie dans le domaine de l'argent et arrêter justement cette colère. <rire> c'est ça le souci, c'est que la colère amène, oui, regardez positivement la situation, elle va arriver. Me disent, Ils me disent qu'il y a quelque chose qui va se décanter. Alors attention, le printemps peut être une saison importante au niveau de vos finances. Vous allez concrétiser, acheter, dépenser, à, je ne sais pas, gagner plus d'argent. En tout cas, c'est un choix qui va vous diriger peut-être vers une autre direction qui va faire que oui, l'argent va rentrer davantage parce que vous aurez suivi votre clairvoyance, votre discernement. l'état numéro 2 autre situation pour le week-end alors on a la distance et on a les écrits vous faites des démarches pour vous éloigner pour vous ou alors par rapport à quelque chose qui est au loin que vous désirez il ya des démarches écrites pour prendre des distances pour partir en voyage déménager ou avec quelqu'un qui habite au loin sur internet aussi alors message pour le tas numéro 2 autre message sur le week-end vous devez savoir On a d'ici quelques jours, on a encore un échec, encore le printemps, la solitude, oh Pff, Voilà, j'ai froid d'un coup. Hum. Euh, donc d'ici quelques jours, vous allez vous apercevoir d'un échec, ou vous êtes déjà aperçu d'un échec, et qu'il y a besoin de se retrouver seul. Voilà, il y a besoin d'un renouveau en étant seul. Euh, ou alors, vous avez besoin d'un renouveau en travaillant seul si jamais vous étiez dans l'échec avec une entreprise, avec des, des collègues. D'ici quelques jours, ils me disent que sur un échec, il y a un printemps qui arrive, mais vous allez vous sentir seul, vous allez travailler seul, vous, vous retrouver seul. Alors, c'est à quel sujet C'est au sujet d'un contrat, peut-être un contrat, Peut contrat d'engagement à, à votre compte. Ou vous allez avoir davantage d'indépendance dans ce contrat, puisqu'on a la solitude un contrat, ouais, union. Vous avez signé un contrat seul après un échec. Sur le printemps, il y a la notion de travailler seul ou d'être... Ouais, ouais, il y a vraiment un travail ici. Hein. Le bâtiment, ça peut être vraiment travailler avec une équipe, mais de manière à être un petit peu seul. Euh, Est-ce que vous êtes le patron Est-ce que vous allez avoir euh, besoin ou vous travaillez de chez vous Vous avez une connexion avec un bâtiment au loin, hein, puisqu'on avait... Euh, ben regardez, j'ai l'étranger en mélangeant. J'ai la distance, donc c'est peut-être un bâtiment au loin. Une entreprise au loin dans laquelle vous êtes, mais vous travaillez à votre compte. Plus ou moins, voyez. Un indépendant, auto-entrepreneur. D'ici quelques jours, on va y avoir un contrat. Ouais, regardez, vous partez. Vous partez d'une situation, vous en retrouvez une autre. C'est possible, hein vous arrêtiez l'échec et que vous alliez vous investir dans autre chose allez hop on continue c'est un numéro 2 donc autre situation je ne sais plus où j'en suis moi du coup j'en ai fait combien <rire> je ne sais plus combien j'ai fait de, de tirages c'était la dernière ou pas non oh là là c'est un truc de malade je n'arrive pas à, à retenir ce que j'ai fait alors protection fin vous mettez fin à un cycle et c'est euh, je veux dire c'est garder c'est protéger ça devait vous êtes en sécurité si vous terminez quelque chose si vous finissez quelque chose un cycle qui se termine fin une situation s'arrête, c'est protégé, ça veut dire que ne vous risquez rien. On, a, on, on vous a à l'œil, on vous protège. Encore le printemps, mais c'est fou ça, hein. la colère. D'ici quelques semaines, on a la clairvoyance, hein, ça tourne autour, hein. vraiment ça tourne autour. Il y a un renouveau qui arrive dans quelques semaines, mais il faut faire attention à la colère de quelqu'un ou la vôtre qui empêcherait de voir clair, parce qu'il y a une décision qui va se passer là. Vous allez voir clair à travers une personne ou une situation qui vous met en colère. Euh, ah, voilà, bon, ben voilà. Vous allez avoir gain de cause puisqu'on a des réunions, on a des retrouvailles. Peut-être une personne n'est pas contente que vous vous réunissiez, que vous retrouviez, que vous retrouviez des gens, que vous retrouviez, je ne sais pas, quelqu'un, ou que vous fêtiez un événement qui va vous réussir parce que vous, aurez, vous saurez voir à travers cet événement qu'il était pour vous, en fait, dans quelques semaines, qui vous apportera un bon, un, un bon départ, mais que ça va provoquer la colère d'une personne. Sauf si vous-même, vous étiez en colère. Dans quelques jours, en fait, dans quelques semaines, euh, vous allez voir lucidement que les choses vont re revenir vers vous, en fait. Vous allez être inquiet à votre joie. C'est vous qui allez trin trinquer la célébration, les événements positifs pour vous, malgré la colère que vous aviez eue ou que quelqu'un a. Bien évidemment, on n'est jamais content quand quelqu'un réussit. C'est très bizarre, l'homme. Enfin, thème numéro 2. On regarde sur le plan sentimental. Alors, là, on a autre chose. Hein. Trahison, illusion numéro 2 euh, attention effectivement ce que vous avez voyez les conditions sont pas bonnes en ce moment vous avez vécu une relation fausse ou vous êtes dans des illusions parce que quelqu'un vous trahit ne tient pas la parole euh, part s'en va ou vous avez euh, ça peut être vous hein, qui avez euh, trompé euh, quelqu'un et voilà, c'est pas malheureusement c'est pas la réalité en fait. La trahison, c'est pas la réalité. D'être dans une relation, par exemple, un peu triangulaire ou ce genre de truc, euh, ça va peut-être pas être positif pour vous. Hein. Ok, allez. Cool. Situation actuelle. Alors, on lâche l'affaire, hein? euh, peut-être que vous avez fait... Ah, c'est bien ça Ah non, c'est pas bien. Suite <rire> alors oh, Bon, ben, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on voyait que c'était une illusion, en fait, de rester dans un état euh, où vous étiez trahi ou trahissiez quelqu'un, parce qu'on voit la libération. Vous avez peut-être manqué de souplesse ou, euh, au contraire, été trop souple avec la personne avec qui vous avez été, vous retrouvez le bonheur quand même, mais il y a quand même à laisser aller. Hein. Donc sur le week-end, vous risquez de vous libérer d'une d'une emprise, d'une impatience, d'une décision. Vous, vous avez l'esprit davantage large. Il veut faut de toute façon. Ou au contraire, vous allez peut-être moins être susceptible de, de comprendre les gens et les choses qui ne vont pas avec vous. Et vous allez retrouver le bonheur intérieur, mais attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de, de situations positives dans, dans ce week-end ou, ou plus tard parce qu'il y a un laisser-aller en fait. Cette personne n'a peut-être pas envie de, de rentrer dans une relation sérieuse ou elle vous délaisse, elle, vous, elle se, elle se distend ouais, de vous. Alors peut-être, il est important de retrouver le bonheur avec vous-même et de lâcher cette personne qui ne vous correspond pas, avec qui il n'y a pas de, de consistance. Voyez, vous Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de réciprocité. Retrouvez le bonheur et soyez souple. Euh, ayez de la compréhension et de la chaleur envers vous-même parce que ce n'est pas l'autre qui va finalement remplir votre cœur, c'est vous-même. Parce que vous avez quand même une part de bonheur qui arrive, mais ça, ça risque de ne pas durer si jamais vous, ne, vous restez avec ce boulet-là, avec cette emprise. Voilà, bien, bien évidemment, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. C'est peut-être le premier tas, c'est peut-être une autre fois. Voilà, ne restez pas bloqué sur une situation qui ne vous correspond pas. Là, on parlait plutôt de triangulaire ou de personnes qui ne correspondent pas du tout à vos attentes et qui euh, ne vous donnent pas la moitié de ce que vous méritez. Hein, donc, qui vous laisse de côté, qui vous trahit, euh, qui va voir ailleurs. Je vous fais de gros bisous. Passez quand même un bon week-end et puis euh, des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passerez un bon premier de l'an et qu'on va revenir requinquer pour cette nouvelle année. Bye bye, prenez soin de vous.